autant qu'on peut le faire, le prochain, celui qui vit dans, sa, dans la commune, qui vit dans le monde, être là, présent, et ne pas, et ne pas dénigrer systématiquement tout ce qui se fait. Et si j'ai eu la chance de trouver ce groupe, c'est qu'on s'écoute,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 Ça m'apporte euh, du courage. C'est pour, pour le bonheur. Hein. J'y vais vraiment parce que ça m'apporte ça, ça ça quelque chose. Et puis je rencontre des gens qui sont en grande difficulté et, et qui remontent au moral en définitive. C'est une force, c'est un besoin. C'est un besoin pour moi personnellement, hein, mais pour beaucoup de bénévoles. Hein. Ce n'est pas le fait de se donner bonne conscience. Voilà, Pas du tout. Faire comprendre que...